Even s'il vous plaît, nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 34 psaume chapitre 34 nous lisons la parole de Dieu psaume chapitre 34 je bénirai l'éternel en tout temps sa louange sera toujours dans ma bouche que mon âme se glorifie en l'éternel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 Je ne veux pas suivre les lois de ce monde, oh mon je veux pas, je moi. moi je ne veux pas, je ne, ne, ne veux pas éloigner de, <PDF> ben de oui. moi, moi. je ne veux pas, je, je, je pas pas, bras, ne veux pas éloigner de Saint Paul. Je ne veux pas suivre les laissez mot, oh mon Jésus, je me confie en toi. Tendre Père et précieux sauveur, que ton nom soit béni encore ce matin. Nous voulons te dire merci pour ta bonté. Merci pour ton amour et ta grâce et tes compassions à notre endroit. Nous nous réjouissons de cette grâce que tu nous accordes encore ce matin, d'être dans ta maison, Père Saint-Dieu, de pouvoir chanter des chants de Sion, comme ton peuple l'a chanté encore tout à l'heure, Père Saint-Dieu. Nous nous résistons parce que réellement tu nous as donné la grâce de pouvoir avoir la vie, Seigneur. Et comme la Bible dit que les vivants, ce sont ceux-là qui te louent, Père. Hein? Nous te remercions vraiment pour le souffle de vie que tu nous as donné, Père Saint-Dieu. Merci encore pour les témoignages que nous avons entendus, Père Saint-Dieu, et pour tout le bienfait que tu nous apportes encore davantage, mon roi. Tu es vraiment notre Dieu. Tu guéris parfaitement. Tu soutiens, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Tu relèves. Et nous sommes à toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous comptons vraiment que sur toi, mon bénéfice Père Saint-Dieu, et tes bienfaits pour nous à notre endroit sont vraiment innombrables, Père. C'est la vérité, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Nous nous résistons de pouvoir avoir un tel sauveur. Comme toi, mon vénéme, Père Saint-Dieu, un tel maître, Seigneur Dieu. Et tu es vraiment notre souverain sacrificateur, Seigneur. Tu es monté dans les cieux même, Seigneur Jésus. Tu as accordé la grâce que nous puissions recevoir, Père Saint-Dieu, cette vie qui était en toi, afin de vivre pour toi et pouvoir te servir. Merci pour chaque âme qui t'a reçu, Seigneur Dieu. Merci pour chaque cœur, Père dieu qui se réjouit vraiment de la grâce que tu lui as accordée, Seigneur. Mon Sauveur, béni, nous te disons merci encore. Merci pour les sons et les cantiques, Père Saint. Bénis notre précieux frère. Christian, nous te sommes vraiment reconnaissants pour ce que tu fais. Merci pour les enfants, merci pour la chorale, merci pour tous tes serviteurs qui sont ici, bien aimés, pas en Dieu et ceux qui te servent en chantant, en louant ton nom, en instrument, partout, partout d'une manière ou d'autre, merci en oh Dieu, Seigneur, dans ces lieux, que tu sois béni pour les avoir donnés. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Ce matin, nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous l'avons toujours été parce que nous nous résistons de la grâce que tu nous donnes, Père Saint-Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes là, avec nos cœurs ouverts, Père Saint-Dieu, pour pouvoir recevoir. Parce que tu es le Dieu qui parle, le Dieu qui agit, le Dieu aussi qui accomplit encore de merveilles. Seigneur, nous sommes des témoins, Seigneur, de ce que toi tu es, mon, bébé, mon Père Saint-Dieu, ce que tu fais parmi nos pères, Dieu, dans nos vies, mon, bébé, mon Père Saint-Dieu, tu es le seul à réjouir nos cœurs, bénémoines Paté Tu es le seul à nous restaurer, bénémoine Paté C'est pourquoi reçois donc l'honneur qui t'est dit. Oh Dieu, au-dessus de toi, il n'y a pas de Dieu. Avant toi, il n'a pas jamais été formé de Dieu. Après toi, il ne pourra jamais y avoir de Dieu. Nous t'aimons, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Tu es le seul, tu resteras le seul. Que nous aimerons de tout notre cœur, mon sauveur. Sois donc béni, exalté, Père. Ben. Pour la gloire, pour ton nom, bénémoine Père Saint-Dieu. Pour la puissance que tu possèdes, mon béni, mon dieu Oh, tu es le seul. Sois béni. Merci pour ton peuple qui est venu de loin. Comme de près, mon bénévole Père Saint-Dieu, qu'il soit vraiment béni et protégé par toi Seigneur. Il est à toi, mon bénévole Père Saint-Dieu, tu as dit, tu l'as gravé dans la pompe de ta main Seigneur Jésus, oui. qu'il soit gardé en toi, protégé par toi. Nous te rendons oui. gloire et honneur. Sois béni quand nous t'avons ainsi pris à Père. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié pour son amour et sa grâce. Qu'il vous bénisse richement, vous pouvez vous asseoir. Comme il est toujours merveilleux de pouvoir aussi nous retrouver ensemble, et de là aussi, aussi, le fait de pouvoir voir chaque frère et chaque sœur, c'est aussi la consolation que Dieu nous donne. Nous devons être reconnaissants au Seigneur notre Dieu de la joie de pouvoir voir un frère, une sœur, qui est aussi là, dans le lieu que le Seigneur nous a donné exprimant aussi la reconnaissance à ce Dieu qui nous a accordé la grâce de pouvoir avoir le souffle de vie. Nous ne nous vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour C'est Lui qui nous a aimés, qui nous a aussi sauvés parce qu'il est mort pour nous et qu'il est monté, il est ressuscité aussi pour notre justification, afin que nous puissions bénéficier de la bénédiction que Dieu a eu à pouvoir réellement s'y promettre. Il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous remercions notre Dieu pour sa fidélité, et son amour à notre endroit, de nous avoir aussi vus aussi dans son plan, nous ayant aussi prédestinés, pour que nous soyons ses enfants, ses fils et ses filles aussi, enfin, que et sur la terre, nous puissions aussi porter le témoignage de celui qui vit au siècle des siècles. Il a dit, je suis l'éternel et je ne change point. Et certainement, nous pouvons nous réjouir aussi parce qu'il a dit que le pardon se trouve auprès de lui, afin qu'on puisse le craindre. C'est comme cela que nous pouvons comprendre que si Dieu nous a vraiment pardonné, peu importe. Ce que les hommes peuvent penser, peu importe ce que les diables, le diable peut chercher à pouvoir trouver, si Dieu a pardonné, il a pardonné. Parce que c'est quand Dieu n'a pas pardonné que le diable paie ses yeux l'occasion. Mais quand Dieu a pardonné, il a pardonné. Nous le remercions vraiment pour euh, sa bonté, et sa, son amour et la grâce qu'il nous accorde dans notre vie. Comme il a dit aussi dans sa parole qu'ils euh, seront tous enseignés de Dieu. Et nous le remercions de ce qu'il peut venir parmi nous et prendre sa parole à lui-même et aussi nous parler de sa parole. Nous nous réjouissons vraiment que le Seigneur, notre Dieu, est vivant et qu'il peut parler aussi et qu'il connaît aussi nos cœurs et connaît aussi les secrets de nos âmes. Effectivement, aussi, comme dit, sonde-moi, ô Éternel, et éprouve-moi, il connaît mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. C'est la prière de tout un chacun de nous pour que nous puissions arriver à pouvoir vraiment être dans la dans nos cœurs, en sachant qu'effectivement que Dieu nous a placés dans la voie qu'il lui voulait que nous puissions être enfin, que nous puissions accomplir effectivement sa volonté. Parce que c'est cela que le Seigneur, notre Dieu, attend de nous tous effectivement que nous puissions de tout notre cœur accomplir sa volonté, comme nous le prions et nous lui disions effectivement « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, « Que ton règne vienne et que ta volonté à toi soit faite sur la terre comme au ciel. » Lorsque nous le disons, donc nous comprenons qu'effectivement que celle, la volonté de Dieu, doit primer dans toute chose dans notre vie, en tant que croyant bien sûr, en tant que fils de Dieu effectivement. Parce que Dieu ne s'impose pas, Dieu n'impose personne, mais c'est simplement, nous sentons que nous lui sommes donc redevables. Comme un fils, effectivement, comme un enfant qui a... Et c'est comme cela que le Seigneur veut que nous puissions... Très... Jamais, comme je l'ai toujours eu à pouvoir le répéter à cet endroit, que jamais, jamais nous pouvons penser que nous sommes obligés de pouvoir accomplir la parole de Dieu. Dieu veut simplement que ceux qui sont à lui puissent réellement agir effectivement en conformité à sa volonté. Et puisque il sait cela et qu'il voulait cela et qu'il veut cela, alors il a donné les moyens nécessaires. C'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir dire mon frère et ma sœur, ne soyez pas parmi ceux-là qu'on doit supplier, qu'on doit presque implorer, que vous pouvez, il faut qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, soyez de ceux-là qui s'empressent. Parmi ceux-là qui s'empressent, peu importe que ça plaise ou pas d'une certaine manière ou d'une autre, on ne doit pas considérer ce que nous pouvons ressentir. Nos émotions, notre nature, notre personnalité, on ne doit pas la considérer. Nous considérons seulement celui qui nous a appelés. Parce que, puisqu'il est mort pour nous, nous aussi, nous devons aussi mourir pour lui. Nous réalisons combien c'est vraiment une grâce divine d'être sur cette terre des hommes et de pouvoir réellement accomplir la volonté de Dieu. Oh, qu'il soit béni, notre Seigneur, de ce qu'il <rire> nous a accordé la grâce, comme il nous dit que tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Nous le remercions vraiment dans ce qu'il ce qu fait, il a pris toutes les dispositions nécessaires pour qu'aucun de ceux qu'il a connus ne puisse s'égarer. C'est pour ça que je le répète encore, on ne peut pas vous supplier, mon frère. On ne peut pas vous supplier, ma soeur. Ici, ce n'est pas un endroit où on doit vous supplier. D'autres endroits, oui, vous vous sentirez peut-être beaucoup plus à l'aise, qu'on peut vous mettre à l'aise comme des bébés, comme ceci. Moi, je ne pense pas qu'ici, on peut vous traiter comme des bébés. Je pense qu'ici, nous sommes appelés à être un peuple qui sert le Seigneur et qui aime le Seigneur. Et ce sont ceux-là, comme le Seigneur a dit, rassemblez-moi mes élus. Il a dit bien, mes élus qui ont fait alliance avec moi. Psaume 50. Qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices et je parlerai. Vous savez, dans ces psaumes effectivement, il dit une chose qui est merveilleuse, effectivement. Il dit, mais est-ce que, est que moi j'ai besoin de la, de, de, de, de, des animaux et tout ça Vous connaissez donc Amen. Si j'en avais besoin, est-ce que je te demanderais donc Dieu nous montre effectivement que nous devons être de ceux-là qui réalisent que nous avons besoin de lui. Et le salut qu'il me donne, c'est une grâce. Et, et de pouvoir prononcer son nom sur lui, une grâce extraordinaire. Parce que, comme la Bible le dit, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous prions que Dieu nous aide. Alors avant de pouvoir entrer dans la parole, effectivement, nous allons le lire tout de suite. J'avais été accosté par... Oui, je voudrais demander... Euh, comment il s'appelle encore Les enfants, les enfants, pas... Mais les enfants qui ont chanté ici après... Euh, comment il s'appelle encore mon. Nathan, Nathan. Je voudrais que Nathan vienne avec son groupe... <rire> Mon frère sachez, fait rentrer Nathan avec son groupe. Oh oui, c'est une grâce que Dieu nous a accordée d'avoir des enfants comme ceux-là hein, qui peuvent chanter de tout leur cœur. C'est impressionnant hein, de pouvoir le voir qu'ils sont là. Ils ont répété les chants et les cantiques. Que Dieu vous bénisse richement. Eh ben, dis donc, <rire> c'est merveilleux de le voir effectivement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et je vous remercie. C'est Nathan, je te remercie mon grand. Que Dieu te bénisse avec tout ton groupe, effectivement. Et chaque fois dimanche, c'est tous les dimanches, Et fin la semaine aussi, quand vous êtes là, que Dieu vous bénisse, pour réellement aussi la joie que vous avez de pouvoir se tenir là pour chanter pour la gloire de Dieu. Surtout à votre âge et d'aimer les seigneurs comme ça. Que les seigneurs vous bénisse. Mais il y a un autre que je vois pas, c'est qui? C'est les L'histoire c'est les John. Mais les n'est pas là. Il vient aussi ici, non Et aujourd'hui, Lévi n'est pas là. Et, il est où Il est où ah, C'est ça, être dans très important que Dieu vous bénisse. Alors, bon, Lévi, que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour eux. Tendre père et précieux sauveur, merci beaucoup de tout notre cœur pour son Dieu de nous avoir donné ses enfants qui sont là pour pouvoir réellement aussi chanter ta gloire. Père Saint-Dieu, ils sont jeunes, mais ils sont déterminés à pouvoir te servir et te louer et te glorifier, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Mon âme te loue pour la bonté que tu nous as donné, la grâce de pouvoir avoir ces enfants. Ils sont jeunes, Père Saint-Dieu, et merci encore. Ce sont des dons, mon bien-aimé, Père que nous voyons. Ils sont là, Père Saint-Dieu, c'est de tout leur cœur qu'ils sont là pour pouvoir répéter, pour pouvoir chanter. Seigneur, je t'en suis vraiment reconnaissant. Louange et honneur à toi pour ce que tu fais, Seigneur, et aussi ton amour à notre endroit parce que quand nous pouvons voir nos enfants, Père Saint-Dieu, se mettre là-devant, Seigneur, quelle grâce. Que tu le gardes, mon mon Père, Père Saint-Dieu, que tu le protèges, mon Père Saint-Dieu. Que les diables n'aient pas le droit sur eux, mon Père dieu mais que toi, tu puisses avoir la préminence Père saint le protéger, Père Saint-Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père Saint-Dieu, ces enfants soient gardés, Père Saint-Dieu, l'école, dans leur vie, Père Saint-Dieu, dans leur avenir, mon roi, qu'ils soient vraiment préservés et aussi bénis, car j'ai ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retourner. <rire> notre Dieu est bon. Hein? Ouais, c est, c est... Nous devons la reconnaissance à notre Seigneur pour tout ce qu'il est fait. Nous pouvons prendre dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30. Ésaïe 30 et... Pouvons lire à partir du verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il s'élèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Amen. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras, Amen. dès qu'il aura entendu il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne te cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous irez à droite et vous irez, ou vous irez à gauche, vous tiendrez pour suer l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras les débris comme une impureté. Hors d'ici, leur diras-tu. Alors, il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Amen. T'as père, père et précieux Soba, nous nous tenons devant ton trône de grâce pour te dire encore merci. Merci encore pour l'œuvre de Golgotha, ce que tu as accompli mon père mon Père Saint-Dieu. C'est tellement grand mon Soba béni et ta parole est toujours la vérité Seigneur. Nous nous inclinons devant toi, l'auteur de la vie, Seigneur. C'est toi qui connais l'avenir, mon béni, Père Saint-Dieu. C'est toi qui a ordonné toutes choses. Tu es vraiment majestueux. Tu es vraiment Dieu, mon sauveur. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Je te loue de tout mon cœur, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, pour la grandeur de ton nom, Seigneur. Oh la Bible dit avec raison que tes œuvres, tes œuvres tes loueront, oh éternel. Oh Dieu, c'est toi qui a fait les six de la terre. Tout ce qui existe, mon roi, vient de toi, notre Dieu. Merci encore pour ta bonté encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu. Soutiens-nous, Père, dans la lecture de la parole que nous avons, l'avons lu, Père Saint-Dieu. Puissions encore me soutenir et m'accorder la grâce, mon Père. Que ton peuple soit béni, que nous puissions entendre ta voix et nous éclairer encore davantage, mon roi. Merci parce que nous apprenons vraiment de toi. Instruis-nous, nous serons instruits. C'est la vérité, Père. Ben. Sois béni, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Vous pouvez donc vous asseoir. C'est la bénédiction de notre Dieu pour son peuple. Et c'est à ce peuple-là que le Seigneur s'adresse effectivement, comme il dit, il désire nous faire grâce, il s'élèvera pour nous faire aussi donc nous accorder sa miséricorde. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour... L'amour qu'il témoigne effectivement pour Sion, comme il dit aussi, c'est main de grâce que le Seigneur, notre Dieu, et le regard favorable qu'il jette effectivement sur son peuple. Et dans la bénédiction, effectivement, il continue. Et puis il dit au verset 23, « Alors il répandra la pluie sur la sémence que tu auras mise en terre. » C'est extraordinairement merveilleux de voir combien le Seigneur, notre Dieu, a une façon tout à fait particulière de pouvoir exprimer les choses. Enfin, que, comme je disais, je pense à un frère, je pense même ici, je suppose effectivement que je l'ai déjà dit aussi, ce que nous avons à faire à la parole de Dieu. Et quand il s'agit de la parole de Dieu, nous devons comprendre, comme je l'avais aussi dit la fois passée, que ceci est donc la parole de Dieu, donc Dieu sous la forme écrite. Parce que, disons comme la Bible le dit, qui nous a fait connaître cela, qu'au commencement était donc la parole. Et la parole était donc avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole est toujours Dieu. Et nous réalisons qu'effectivement que la parole est Dieu lui-même et, et comme nous avons aussi à pouvoir être suis enseigné, aussi, nous savons que la parole est, est une pensée exprimée. Vous vous souvenez de cela donc effectivement, <rire> c'est d'abord une pensée et puis quand elle exprimait donc, elle est donc la parole. Et je pense que, je crois que par la grâce du Seigneur, je voulais aussi euh, dire aussi, nous l'avons donc entendu. Ici, la pensée ne peut rien faire. On n'a pas dit que Dieu créa le ciel par la pensée. Non, non, non, non. Elle dit et la chose arrive. Donc c'est quand il prononce effectivement qu'à ce moment-là que la chose est. Donc, la parole, elle a la puissance de pouvoir transformer. C'est quand Dieu dit la chose, effectivement, et que nous voyons qu'en réalité, la chose s'accomplit. Alors, c'est pour ça que la parole de Dieu a, a la puissance de pouvoir, donc, transformer, d'agir, effectivement, de faire d'un homme, effectivement, une autre créature. Vous vous souvenez que la Bible nous dit que si quelqu'un est, donc, en Christ il est une nouvelle, donc, création. C'est important que nous saisissons cela, effectivement. Donc, euh, créer et transforme effectivement, et elle, elle, n'a elle, elle, elle, elle, elle pas de limites, en fait, et de, voilà, d'action, en réalité. Donc, quand Dieu l'a prononcé, il nous parle d'une manière assez claire pour que nous saisissions effectivement aussi l'autorité que Dieu revêt et l'autorité aussi de, de sa parole. Il a dit que <coughs> la parole qui sort de ma bouche ne pourra jamais rentrer à moi sans avoir accompli le dessein. Pour lesquelles, effectivement, elle a été donc envoyée. Donc, lorsqu'elle est exprimée, elle doit agir. Et l'action de la parole de Dieu ne peut pas s'amoindrir ni se limiter dans le temps. Elle est toujours active, en fait. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ont cru la même parole ici, il y a des années, dans le mille, dans mille ou dans les lest, même au début, effectivement, et ceux qui croiront la même parole, recevront la même puissance. Et bon, ça veut dire qu'elle ne diminue pas, elle ne change pas, elle ne varie en rien. Elle a toujours la même puissance et la même force, effectivement, d'action. Comme il est dit, effectivement, de celui qui croira et qui sera baptisé sera donc sauvé. Donc tout celui qui croira, même dans, dans 3000 ans, dans 6000 ans, effectivement, et ben, la parole-là aura la même action. C'est lui, effectivement, parce qu'il agit, elle il agira encore. Mais là, ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir comprendre qu'effectivement, que, donc les choses qui concernent Dieu, nous, nous sommes charnels. Je ne le répéterai jamais assez parce que la Bible le dit. Étant donc charnels, ayant donc l'esprit humain dans chacun de nous. Et comme je l'ai dit aussi il y a longtemps de cela, cet esprit humain et l'intelligence humaine nous a été donnée. Pour que nous puissions comprendre, saisir les choses qui sont dans notre dimension naturelle. Vous avez l'intelligence pour lire les, les, les livres scolaires, effectivement, ainsi de suite, effectivement, pour avoir vos diplômes, par bah, les études, effectivement. C'est pour ça que vous avez cette intelligence-là. Mais cette intelligence-là n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Vous pouvez avoir une intelligence, de, je ne sais pas, au maximum, effectivement, ainsi. Mais quand on arrive ici, votre intelligence va s'arrêter. Parce que vous ne pouvez pas avoir accès à ceci, étant intelligent comme vous l'êtes. C'est pour ça que beaucoup de gens confondent effectivement la compréhension charnelle dans leur esprit avec la révélation de la parole de Dieu, pensant qu'ils ont la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est toujours <rire> important de réaliser que le Seigneur est vraiment très sage, plus sage même que la sagesse. Donc, euh, si toi tu es sage, tu ne peux pas être plus sage que lui. Parce que c'est lui qui donne même la sagesse. Et, et d'ailleurs, c'est lui aussi qui manifeste effectivement que le monde soit comme ceci pour que tu puisses arriver à pouvoir. C'est lui qui t'apprend d'ailleurs. Il, a, il, il est merveilleux parce qu'il sait comment agir effectivement dans les choses naturelles et aussi dans les choses aussi spirituelles. Alors nous comprenons, vous allez comprendre que c'est pour ça que la Bible, la parole, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit lui-même, l'auteur, il a dit « Je te loue de ce que tu as caché. » Ces choses aux sages et aux intelligents. Donc à votre intelligence, à vos diplômes et études aussi que vous pensez. Tout un chacun de nous a l'intelligence. Il ne faut pas dire que vous ne êtes pas intelligent, vous êtes intelligent puisque vous savez préparer. Parce que quelqu'un qui n'est pas intelligent, il ne saura même pas faire la cuisine. La semoule, il ne sait même pas faire. Donc si vous faites la semoule quand même, vous êtes intelligent. C'est la vérité. Donc, personne ici ne peut me dire qu'il n'est pas intelligent. Donc chacun de vous est intelligent. Donc vous, avez, vous savez quand même lire, non? Donc si vous savez lire aussi, vous êtes donc intelligent. Donc. Euh, nous comprenons que l'être humain a cette euh, partie, effectivement, pour arriver à pouvoir entrer dans le monde, effectivement, dans la connaissance de choses visibles et matérielles et l'espace dans lequel il évolue, en fait. Mais il ne faut jamais confondre, s'il vous plaît, votre attention, mon frère, il ne faut jamais confondre votre espace dans lequel vous évoluez avec vos expériences, effectivement, naturelles, qui vous apportent aussi une expérience naturelle dans les choses que vous avez avec les choses qui concernent Dieu. Aux choses de Dieu, c'est respect. Aux choses de Dieu, c'est la crainte, effectivement, parce que c'est une dimension que toi, tu ne peux pas toi-même entrer. A l'université, tu peux aller. Oui. Tu peux chanter l'université, effectivement, faire autant des études, effectivement. Mais en rapport avec les choses de Dieu, tu ne peux pas vouloir faire comme toi tu veux. Non. Et tu ne peux pas entrer comme tu peux entrer. Non. Non, Amen. non, non, non c'est lui. Amen. Qui te fait entrer, et c'est lui aussi qui t'ouvre aussi les yeux pour que tu puisses voir avec les yeux naturels. Tu peux que voir que les Écritures, mais bien sûr que oui, que Dieu te bénisse. Mais pour maintenant voir les saintes Écritures comme Dieu veut que tu le voyes, il faut que tu t'ouvres les yeux. C'est écrit, non Ils ont des yeux, ils ne voient pas la parole du c'est comme un livre caché donc hein, des yeux ils ne voient point. ils peuvent regarder mais ils ne voient pas c'était qui aussi dans le livre de Matthieu vous savez cela non oui même les oreilles que nous avons vous, vous, vous comprenez que <rire> ce que nous avons les cinq sens nous font entrer dans un monde tout à fait palpable mais quand nous entrons <rire> Dans ce monde ici, ils n'ont plus la place. Parce que c'est pour ça qu'il a dit que mes brebis entendront ma voix. Vous comprenez Bien sûr, Et tout le monde ici il peut entendre du bruit ainsi de suite, mais il y a des oreilles que Dieu donne à ces brebis, que quand ils il tendent l'oreille, ils pas l'oreille naturelle. Mais cette oreille-là que Dieu leur a donnée, il dit la, la voix-là que j'entends. Pourtant, tout être humain, quand on peut entendre, mais, oh, mais c'est la voix de tel tel, divin. Mais toi, quand tu entends, tu dis la voix-là, non. Pourquoi Parce que tu es entré dans une autre dimension. Ce n'est pas toi, mais il t'a fait entrer dans une autre dimension pour que tu puisses voir et maintenant comprendre effectivement parce que la Bible le dit hein, dans les livres de Marc je pense ou de, de Luc je pense il dit, il dit mais il est ouvrit l'esprit pour qu'il comprenne les saintes écritures autrement c'est toujours... Voilà pourquoi nous nous plaignons. Voilà pourquoi... Ah, moi, je n'accepte pas ceci et cela. C'est normal que tu ne puisses pas accepter parce que ça tape sur ton intelligence naturelle. Voilà. Ici, le saint écriture dit... Alors, il reprendra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Nous lisons cela. Mais regardez, prêtons attention à ce que nous venons de pouvoir lire comme la parole de Dieu. Il dit bien qu'il, regardez très, très bien, hein, il répondra. Qui répondra? Ben, C'est Dieu, non? Il dit, répondra. Prêtez bien attention. Il répondra effectivement quoi? La pluie. Et là, d'une manière tout à fait particulière, il insiste sur un point, lisez mon frère. Il répondra la pluie sur quoi? Sur, regardez très bien, hein, sur quoi Sur la sémence. Il n'a pas dit qu'il va répandre, répandre la pluie sur la terre. Alléluia Amen, amen. Est-ce que vous comprenez C'est dans la Bible, mon frère. Amen, amen. amen. Il a bien dit expressement <rire> qu'il va répandre amen. la pluie uh -huh. sur quoi La sémence, la sémence. C'est particulier mon frère. Vous savez que dans Genèse chapitre 1, je crois que le verset 1, vous connaissez bien, le Seigneur a dit une chose merveilleuse, et vraiment il est glorieux, et dit, midi. Regardez, vous pouvez les lire ensemble avec vous, hein? c'est ce cela aussi que vous pouvez lire. Genèse chapitre 1. Voilà. Regardez. Verset 11. Vous y êtes? Puis Dieu dit, vous entendez cela Donc il a parlé. Quand il parle, la chose doit s'accomplir. Que la terre, que la terre produise de la verdure, de l'herbe, pourtant de la semence des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Donc il dit, la terre produit la verdure effectivement, l'herbe potant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce, Dieu vit que cela était bon. Donc il a parlé, et la chose c'est donc, donc il nous manque, effectivement, que dit mais que, que chaque semence chaque produit selon donc, quoi, son espèce. Autant de fruits, effectivement, selon son espèce, effectivement. et dit que cest cela que la terre produise. Alors, regardez très bien dans les scènes des écritures aussi, nous lisons cela, je pense dans le livre des Hébreux, au chapitre. Chapitre 6, je pense. Hébreu est dans un bon temps. On va cela. Hébreu. Voilà. Hébreu. Voilà. Voilà. Hébreu. chapitre 6. Voilà. Bon. On peut quand même lire à partir du verset 4. Mais bon. Il Hébreu 6, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la répentance, puisqu'ils crucifient effectivement pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'inomini. Verset 7, il dit. Lorsqu'une terre est donc abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, vous entendez cela Alors, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est donc cultivée, donc elle participe donc à la bénédiction de Dieu. Vous comprenez Mais si elle produit des épines et des chardons, et les réprouvés est près d'être maudite et on finit par y mettre feu. Alors, euh, <rire> on nous a donc parlé effectivement de la parole, effectivement, comme nous l'avons entendu avec vous ici. Hein. On dit que qu peu, est, qu peu, est, ceux qui sont il une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, effectivement, et qui ont goûté la bonne parole du Dieu, vous comprenez cela. Et bien, plus bas, plus loin, on nous parle effectivement que lorsqu'une terre est abreuvée. Alors, si nous prenons dans Matthieu, c'est important, parce que je ne veux pas qu'on nous reste longtemps aujourd'hui, que Dieu nous aide pour cela. Gardez bien l'esprit, effectivement, ce que nous venons de pouvoir lire, effectivement, ici. Donc, on donc d'abord la bonne parole, et puis nous voyons ici, effectivement, qu'on nous parle lorsqu'une terre est appruvée. Hum? Vous suivez Et là, on dit par, par la pluie, que les soins se sont et qu'elle produit est-il, effectivement, ainsi de Donc, on nous parle de la terre, on nous parle effectivement de la bonne parole qui a été goûtée. Alors, nous retournons effectivement quelque part dans Matthieu. Dans Matthieu. Est-ce que vous me suivez okay. Alors, Matthieu au chapitre 13. Il nous dit, voilà. Il à partir du verset 24. Matthieu 13, 24, il nous dit, il leur proposa une autre parabole, c'est le Seigneur, vous vous souvenez quand même Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ, vous vous souvenez Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'émat délivré parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livrait aussi. Alors, pourquoi l'herbe, la sémence qu'on a mis dans la terre puisse se pousser? Parce qu'on a mis aussi, prêtez attention, livrait. C'est lui qui a sémé son livret. C'était pendant que les gens dormaient. Il ne fait jamais des choses pendant le clair, quand il fait clair. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à vos réactions, frères et sœurs. Quand vous avez un cœur droit, vous n'allez pas chercher à pouvoir parler dans d'un petit coin de quelqu'un. Regardez toujours les gens qui sont toujours, ils sont un, ils sont jamais clairs. Dans ce qu'il faut, mais c'est la vérité. Les, je vous dis clairement, les fils du malin sont comme ça, jamais droits, jamais clairs. Et toujours des c'est comme leur père, hein? Le Seigneur, lui, c'est quand il fait jour, il fait tout. Et quand il fait, il fait. Il est là, le sommeil, il sème la bonne sémence. Mais il a, lui, il a attendu la nuit. Quand tout le monde est, en train de dormir, là-bas. Il là s'est faufilé un peu. C'est ça. C'est pour ça. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, examinez vos actions quand vous le posez. Examinez toujours vos motivations, votre intérieur, qui vous êtes. Oh frères et sœurs, nous sommes vraiment dans cet âge de la Odyssée l'âge le plus difficile, mais l'âge le plus mauvais, mon bénémoine frère, ma soeur. L'âge où le diable a doublé encore d'efforts, Si vous pouviez savoir que Dieu nous accorde la, la possibilité d'avoir le temps. Oui, c'est vrai, frères et sœurs. Vous ne vous rendez pas compte, mais cet âge, les diables, les démons sont tellement devenus fins malins Et leurs enfants aussi sont devenus encore très malins! Et fin dans la famille, s'il y, y a vraiment des hypocrites, hypocrites, mais qui couvrent les mots, que Dieu nous aide. C'est cela, en fait. Alors il vient, écoutez très bien. Le chant était là, on a s'aimé, effectivement, on dit mais, il dit, mais pendant que les gens, verset 25, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Il n'avait rien de bon à pouvoir s'aimer parce qu'il n'aura jamais rien de bon. Qu'est-ce oui, qu qu'il fait? Il s'aima donc des livrés parmi les blés et s'en là. Où est-ce qu'il a semé les blés, les Il n'a pas s'aimé les livrets. Quelque part d'autre. Oh, que Dieu nous aide. Il a s'aimé les parmi les blés. Vous avez les mains? Parmi les blés. Parce qu'il sait que le maître tient son blé. Amen. Et pour que les blés puissent pousser, la pluie doit tomber. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors il est malin. Parce que lui, il, il copie toujours le Seigneur. C'est tout ce qu'il fait, ce diable. Il fait toujours, te copie toujours. Ce que Dieu fait, il lui copie toujours. Parce que son désir était toujours d'être adoré. Il veut être semblable. Mais il ne sera jamais Dieu. Amen. Parce que Dieu est Dieu, monsieur. Alléluia. Jésus est Dieu. Que son nom soit béni. Amen. Que Dieu nous aide Tu ne plus laisser la place à Satan. Mais puis laisser la place de mon Frères et sœurs, combattez pour que vos vies se soient notre. C'est comme cela que vous glorifierez Dieu. C'est comme ça que vous l'exalterez, frère. C'est important. Amen. Oui. Et voilà que il dit, son ennemi vint se m'a délivré parmi les blés, et il s'en alla. Maintenant, regardez très bien. Lorsque l'herbe eut poussé, alors pour qu'il pousse, il faut quand même que ça soit arrosé. Dieu est bon, hein. Et merveilleux dans sa façon de faire les choses. Alors il dit, hein. Et donner du fruit, écoutez très bien. Livré paru. C'est ce que nous pouvons comprendre qui nous est dit dans la livre des Hébreux au chapitre 6. Vous, vous souvenez, religion d'abord, pour que vous puissiez voir au moins à l'esprit cela. Il nous dit euh, regardez très bien plus clair que ça, il n'y a pas plus clair. Donc c'est ça, c'est la parole de Dieu. Il nous dit écoutez bien. Ah. Verset 7. Lorsque une terre est abreuvée, c'est comme dans Matthieu, non Et, Vous le savez aussi naturellement, non Mettez la sémence dans la terre. Si il n'y a pas de pluie et ça va être comme dans le désert, ça va sécher. Il n'y a rien, la terre ça va chauffer, il va chauffer, il va chauffer rien. Il faut donc de la pluie. Et toi. Alors il dit, lorsque une terre est abrévée par la pluie qui tombe sur... Écoutez bien, hein, qui tombe souvent sur elle... Et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe donc à la bénédiction de Dieu. Donc, ah, les blés qui a été donc planté. c'était ça. Que tout homme, quand il fait son champ, ben, qu'est-ce qu'il veut arriver à pouvoir avoir? Est Ce qu'il veut avoir, effectivement, c'est son blé. Et quand il a assemblé effectivement, c'est la bénédiction qu'il reçoit parce que c'est la joie, c'est la chose qui lui donnera effectivement aussi la vie parce qu'il doit manger. Il se réjouit en fait de ce chant et dira Seigneur, sois béni. C'est vrai parce que l'homme on doit quand même reconnaître que pour qu'il puisse avoir tout ça, c'est Dieu qui donne. Il a fait hein. S'il n'avait pas fait ça depuis la Genèse, on n'aurait jamais eu la semence. Est Est-ce que vous vous souvenez C'est pour ça qu'il a dit. Que chaque sémence produit selon son espèce. Alors, je voudrais que vous prêtiez très bien attention, mon frère, à ça. La pluie ne peut jamais changer la sémence. La pluie ne transforme pas la sémence. Parce que depuis le commencement, le Créateur a dit que chaque sémence devra donc produire selon exactement. C'est important que nous comprenions cela. Donc, la pluie qui tombe, elle ne fait que permettre que la sémence manifeste qu'est-ce qu'il y a la vie qui est donc en elle Parce que quand la pluie tombe elle permet que la sémence puisse maintenant aussi mourir qu'est-ce que vous voyez dans les champs la plupart du temps ce n'est pas la sémence là mais ce qui était donc dans la séance qui sort effectivement de la terre. Est-ce que vous me suivez Vous me suivez vraiment très bien. Alors, elle nous dit, elle fut bas encore, elle dit, donc, elle produit donc une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Vous entendez cela Et participe donc à la bénédiction de Dieu. Mais, mais, mais, mais. « Si donc elle produit des épines et des chardons, elle est donc reprouvée et prête d'être maudite. Et on finit par y mettre. » Et sinon, retournons dans Matthieu au chapitre 13, regardez très bien comment cela nous est dit ici. Verset 26, il dit, Lorsque l'herbe est poussée et donnait du fruit, les vrais parut aussi. Vous entendez cela Les serviteurs du maître de la maison, donc, vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas s'aimé une bonne sémence, ou c'est ?» Ah oui. « N'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ ?» Et puis, il lui dit, « Mais alors ?» D'où vient donc Parce que quand tu s'aimais, oh, tout le monde voyait, hein, que toi tu s'aimais la bonne sémence, tout le monde savait que... Parce que le bon semeur, ce bon semeur, c'est lui-même, il ne peut pas avoir des livrées. Toujours la bonne sémence en lui. Donc on voyait qu'il a s'aimé, tout le monde voyait que quand il s'aimait, c'était lui qui s'aimait, effectivement. Mais la grande surprise, c'est que... Après, maintenant, quand la pluie tombe, parce qu'on a envie dans la terre, les gens n'ont pas remarqué que la nuit, c'est que la nuit des gens dorment. C'est ça, frères et C'est pour ça, réveillez-vous pour l'amour de Dieu. Amen. La nuit, pendant que les gens dorment là, lui s'est foufilé. Donc tous ceux qui étaient avec le maître ont vu le maître s'aimer effectivement la bonne semence. Ils sont partis pour dormir. Alléluia. Nous verrons que maintenant quand la pluie va tomber, la bonne semence va sortir. Dans les champs, on n'aura que la bonne semence, on va faire une récolte extraordinaire. Mais voilà que la pluie fait son travail et puis après, l'herbe pousse. Il remarque, mais, mais c'est pas possible. D'où vient donc d'où vient donc qu'il y a des livrets c'est pas possible. Parce que quand toi tu s'aimais, tu n'avais pas deux semences. <rire> et mon frère et ma sœur. Vous savez, dans les scènes Écritures, je pense quelque part dans la Bible, nous dit, mais est-ce que d'une seule source peut sortir deux sortes de, sorte de l'eau, l'eau douce et l'eau amère Que le Seigneur nous aide Nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs, mais contre les démons, contre les esprits méchants, célestes, contre les principautés, le princes de ténèbres. Vous le savez, frère et ça, les écritures qu'on nous lit là ne sont pas un jeu pour que vous puissiez prendre, penser que non, c'est une sorte de métaphore. Nous, on te dit vraiment la vérité. Et dans les espaces ici, c'est ici, c'est plein de démons. Vous ne les voyez pas. Ma soeur ouvre bien tes oreilles et comprends. Vous ne les voyez pas. Les esprits méchants. Mais ce que vous, vous pouvez réaliser ici, c'est que, bien que vous ne le voyez pas, ils vous influencent. C'est leur influence que vous ressentez. de même que le Saint-Esprit vous conduit, c'est-à-dire qu'il vous influence à pouvoir marcher dans la bonne chose, eh bien, les démons aussi. Parce que, écoutez-moi très bien, frères et sœurs, je vous l'ai dit, il faut bien comprendre que les choses ne seront plus jamais pareilles. Vous frères, vous sœurs qui êtes toujours... Frères et sœurs, que Dieu m'aide. J'ai dit, cette fois-ci, hein, Dieu doit recevoir sa gloire. Amen. Et comme vous savez que les démons ne glorifient pas Dieu, alors si vous êtes une semence du malin, c'est là que vous devez savoir. Parce que j'ai dit ici, on n'oblige personne à louer Dieu. On n'oblige personne à pouvoir respecter Dieu. Mais on ne veut pas des gens qui manquent du respect aux choses de Dieu. Et ça, la Bible dit, séparez-vous. Donc, je crois, frères et sœurs, que notre façon de faire les choses doit changer, mais vraiment en profondeur. Amen. Que Dieu nous vienne donc à l'aide. Alors, on pose la question. D'où vient donc qu'il y a donc de livrer dans les champs, alors que, nous avons pas, vous n'avez pas aimé. Alors, maintenant, écoutez très bien. Alors là, bim, c'est le maître. Vous entendez cela Parce que les serviteurs. <rire> Parce que ce maître-là, les diables, le malin, hein, croyaient que le maître, il dort. <rire> que Dieu te bénisse, ah, te bénisse richement, toi. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Les serviteurs peuvent dormir. Ah oui, oui, oui, oui, oui. oui. Alors là, les diables, il fait tout. Parce que vous savez, frère, c'est un les Le diable, c'est un esprit mauvais. À cet esprit aussi, il ne pas, mon frère. Mais toi et moi, nous dormons. C'est vrai. Oh. <rire> ah, que Dieu nous aide. Vous ne pouvez pas imaginer, frères et sœurs, le combat que le Seigneur Jésus combat pour toi. Amen. Quand toi tu dors, vous ne réalisez pas encore, mon frère. Vous ne réalisez pas encore, mon frère. Non, vous ne réalisez pas encore. Je vous dis, c'est la vérité. Vous ne réalisez pas encore ce qu'il fait comme combat pendant que toi tu dors. Vrai. Tu ne sais même pas tellement très bien que pendant la nuit effectivement que ton grand père ou ta grand mère ou ton ton arrière c'est pas moi comme ceci. Sorcière. Il est venu par tous les moyens te chercher toi pour t'injecter une maladie pour ceci et cela. Et quand il vient, il ne trouve même pas la porte de ta maison. Ceci est la vérité mon frère. Ceci est vrai. Il dit, mais je vois les portes de tout le monde. Mais sa porte est où Toi tu dors. C'est lui qui veille sur Israël. Ne sommeille, ni ne dort. Jésus le Christ mon roi. Alléluia. Mon frère et ma soeur. Oh, il faut aimer ce Jésus. Frère, ça, frère, ça. Les diables peuvent jouer avec les gens. Mais il, il a la, la, la, la merde. Et oui, c'est vrai, frère. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, mon frère, c'est la vérité ce que je vous dis. Mais il y a simplement une personne. Juste simplement son nom, mon frère. Oh, frère, ça, non. Alléluia. Jésus est bon, mon frère. Jésus est Dieu. Il est le roi des rois. Ah, vous jouez parce que Dieu ne vous ouvre pas les yeux pour que vous puissiez voir. Ah, il nous aide. Alors, nous revenons. Nous, Matthieu le de 13. Parce que j'ai dit que nous allons... Dieu nous aide. Matthieu, chapitre 13, voilà, c'est ça. Nous étions à dire. Voilà. Alors, ils ont posé donc la question, hein, donc, euh, ils veulent dire donc au maître, hein, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ D'où vient que, donc euh, qu'il y a des livres Verset 28, il dit, Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Donc le diable lui pensait qu'il peut se faufiler. Mais il ne sait pas que le maître révèle à ses enfants, oui mon frère et ma soeur. C'est pour ça que nous devons l'obéissance à la parole, le respect à la parole de Dieu. Quand Dieu nous parle, Frères et sœurs, ne soyez pas comme je connais des frères ils sont là. Ils sont... Je vous ai dit l'autre fois, j'ai dit, les noms pourront être cités. Et je vous dis la vérité, frères et sœurs. C'est pour ça que vous me voyez parfois hésiter. Parfois, ce qui se Oui, c'est vrai. Frère, je peux vous pointer du doigt et dire ce que vous faites et ce que vous avez. Mais c'est la vérité, frère. L'esprit qui vous anime est ainsi ce... là. Oui, mon frère. Vous pensez que vous pouvez jouer avec des gens, effectivement, prendre des, des gens comme c'était des gamins, qui, qui ne voyaient pas, tu viens jouer ton jeu d'un frère ou d'une sœur ou de chrétiens ou de ce, gens. Non, monsieur. Ah oui. Dans le passé, peut-être tu pouvais jouer au football. Mais maintenant, nous sommes dans une dimension particulière. Je voulais l'ai dit, nous n'avons pas supplié quelqu'un de rester. Dès le début, je vous l'ai dit, frère, que les choses seront différentes. Alors cessez de jouer la comédie. Je le répète encore, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez aller jouer la comédie, où vous cherchez à faire que les choses soient faites comme vous voulez, mais pas ici. Nous ne voulons plus de démons ici. Nous voulons plus. Non, non, non, non, non. Nous voulons simplement que le peuple de Dieu soit vraiment libre et qui aime le Seigneur de tout son cœur, qu'il l'adore. Qu'ils le servent, qu'il le prie, qu'ils le vivent uniquement pour lui. Mais toi, on ne t'a pas obligé. Nous, on ne t'oblige rien du tout. Mais ceux qui sont de Dieu, ce sont ceux-là que le Seigneur veut réveiller, qu'il veut ouvrir les yeux pour savoir et leur apprendre. Chaque fois que vous agissez ou que vous pensez toujours du mal, que vous vivez dans ces pensées, vous êtes là, vous ne savez pas ce que vous faites Vous glorifiez Satan, vous l'adorez. Je veux que vous compreniez cela, frère. Alors avec de tels frères, avec de telles sœurs, nous ne pouvons pas nous mélanger. Donc, votre habillement, votre façon d'être. Vous ne vous rendez pas compte, hein Oh frère, frère, c'est pas moi, frère, qui dit. C'est dans la Bible. Quand vous faites ce que vous faites là, vous êtes en train de dire, Satan, nous sommes à toi. Vous ne vous rendez pas compte, frère L'ennemi que nous avons fait, il est malin. Il cherche pas tout le moyen que toi tu l'adores. Mais c'est vrai. Si toi tu fais ce que la Bible dit de ne pas faire, que tu le fais et que tu continues à pouvoir le faire encore davantage. Ça veut dire que tu sers qui. <rire> aïe aïe aïe. Vous pensez que la Bible... Joue en disant que, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est droit, et tout ça c'est pour vous faire plaisir aux oreilles. Non, il veut, il veut que vous puissiez comprendre que si vous êtes dans ce sens-là et que vous, vous faites tous vos efforts pour être comme ceci, votre adoration, c'est pour ça que le Seigneur lui-même a dit, les vrais, les vrais, les vrais adorateurs adoreront Dieu le Père en esprit. Vous comprenez cela. Et quand il dit en esprit, c'est quoi? Ce n'est pas un esprit humain que vous avez. Parce qu'il est Dieu, mon frère. Vous me suivez? En esprit. Donc, effectivement, ayant reçu l'esprit de Dieu lui-même. Et puis, il ajoute encore, et en vérité, pas dans le mensonge. Donc, quand vous avez l'esprit du Seigneur, vous avez la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu sanctifiée par ta vérité, ta parole et la vérité, pas une parole de mélange. Alors, quand vous mettez debout, vous bougez, vous glorifiez, vous glorifiez Dieu, parce que Saint, Saint est l'Éternel. L'esprit de Dieu en vous, il contrôle votre abîme. Ce que frère ça, ni le sacrificateurs, les, les souverain sacrificateurs, il ne veut pas s'habiller comme ils le voulait. Alors dites-moi, quel vêtements le que vous mettez Parce que ça, c'est... Vous savez, Satan habille aussi les siens. Et c'est cette manière-là qu'eux aussi l'adorent, parce qu'ils l'obéissent. Vous ne comprenez pas. Vous en voulez. les pasteur, il est méchant, il est mauvais. Mais quand vous serez de l'autre côté, que vous voyez que c'est dans le feu que vous allez, vous allez regretter parce que ce sera trop tard. Vous ne vous rendez pas compte, mais en fait, c'est trop tard. Pourquoi Parce que vous ne vous rendez pas compte que vous adoriez Satan vous le chantez, vous le glorifiez. Pour ça, je vous pose la question. Quand vous chantez là, est-ce que vous comprenez ce que vous chantez Vous vous souvenez de cela, la question Quand vous chantez là, vous chantez, est-ce que vous savez, vous, vous comprenez ce que vous chantez Quand vous venez ici pour se mettre debout et debout et chanter, même que vous ayez, vous savez, <rire> et dans le monde et dans les grandes, ces gens qui sont là ils aiment tellement de voir au Seigneur de ceci et cela. Moi, je vous ai toujours dit ici. Moi, je n'ai pas besoin du rossignol. Même si ta voix est la voix d'un crapaud. Ah, bah oui, mais quand on âme à toi aime le Seigneur, alors chante. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ah, que Dieu m'aide, qu'il me tienne encore, parce que ce n'est pas facile. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Frère, quand vous pouvez vous tenir à regarder et regarder. Vous... Non, frère, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Nous ne sommes pas des aveugles. Dieu n'a pas... pas fait de nous des aveugles, mon frère. Non, nous ne sommes pas les lieux où Satan peut avoir ne fils qu'une petite. Non. Nous sommes dans un lieu où, ici, frère, Dieu doit recevoir toute la gloire. C'est Jésus qui est mort pour moi. Frère, il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il m'a gardé, préservé, il m'a donné... Non, non, non, non, non, non, non, non. Alléluia. Non, mon frère. Il doit être adoré, frère. Dans les lieux où je suis, il doit. Oui, monsieur. Et servir de la bonne manière, mon frère. Oui, monsieur. Oui, madame. Non. Si vous voulez adorer des démons, bon. Parce que nous, ici, nous chassons les démons. Il faut, il faut qu'on comprenne et qu'on apprenne bien savoir qui, oui, c'est vrai. Quand nous ne nous conformons pas, on est toujours là, etc. Mais et en fait, vous, vous, vous savez, Seigneur Jésus, pitié de moi. Vous pensez que, que l'adversaire que nous avons, lui, il, il, il, il fait des jeux. Non, non, non, non, non, non. Son travail. C'est faire en sorte que toi, tu ne puisses pas servir le Seigneur. Que toi, tu ne puisses pas adorer le Seigneur. Et dès que tu peux venir, sans lui, il est content. Hein? Quand tu viens, tu chantes de la bouche, mais ton cœur n'est pas là-dedans. Alors, il sait que tu le sers. <rire> le Seigneur, lui, c'est sait qu'il veut. Il dit, mais donne-moi ton cœur. Et puis il t'a dit, toi, lui le maître, il te dit, mais, oh, quel est le plus grand, le plus grand, tout le premier tout tous les Voilà ce qu'il te dit. Écoute, oh Israël, écoute au oh, peuple, de Dieu l'éternel, Jésus-Christ, il est le seul Seigneur. Et puis il ajoute, que Dieu te bénisse, il a dit, mais, tu l'aimeras, tu l'aimeras, c'est Jésus-là, de tout ton corps, de toute ton âme. Oh, mon mari, parce que j'ai entendu un appel, c'est quoi, il dit, c'est pas possible, il m'appelle, il m'a dit, mais pasteur, pasteur, je dis oui, mon soeur bien aimé. Ah, voilà, je vais venir à l'église. Mais mon mari m'empêche. Je dis oui. Et alors, quel est ton choix Elle me dit, oh, pasteur, pasteur, pasteur, pasteur, si je viens à l'église, je vais les perdre. Alors, je lui ai dit, alors, gardez-les. Gardez-les. Je vous dis, ça ne date pas de 1840, mais d'hier, mon cœur. Pour que vous puissiez comprendre la douleur que j'ai. J'ai dit, vous, vous m'appelez moi. Pour me dire ça. Vous ne pouvez pas imaginer. J'ai vous m'appeler, moi, pour me poser la question. Il dit, mais mon, mon mari, mon mari ne veut pas que je vienne. Bon. Et je dis mais qu'est-ce que tu veux, donc Il dit, alors, si je viens, je les perds. Qu'est-ce que vous voulez que moi, je lui dise Je lui dis alors, gardez-le On nous dit, il nous l'a dit lui-même que tu l'aimeras de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton être, même si ton mari t'abandonne, même si ta femme t'abandonne, même si le monde entier, pour Jésus, tu ne sépas pas. Frères et sœurs, c'est comme ça que nous avons eu à pouvoir entendre la question de se poser quelle est la chose la plus importante pour toi sur cette terre et dans cette question aussi tu es inclus pourquoi parce que toi aussi tu peux être important pour toi même ah ben oui parce que tu regardes les autres mais toi parce que tu fort, les Seigneurs. Quelle est donc aussi ta position Parce que regardez très bien, il a dit Celui qui voudra conserver sa vie, il va faire quoi Moi ici. C'est ce que la Bible me fait comprendre. Ma vie n'a pas de valeur. Faites attention ici, s'il vous plaît, pour que vous puissiez. Parce que vous savez. Les diables, les démons, à ce moment-ci, ils vous distraient. Oui, parce qu'ils ne veulent pas, et toi-même, pour moi, tu ne veux pas entendre, parce que tu veux demeurer dans cette condition-là. Il n'y a pas de problème, l'enfer, tu le choisis toi-même. Parce que maintenant, là, il te distrait parce qu'on est en train de lui dévoiler ce qu'il a. C'est le moment où les croyants, le Fils de Dieu, font très attention pour se dire, « Seigneur, délivre-moi ». Quand tu te regardes dans le miroir, tu te vois comment Je suis le plus beau, je suis le plus... Mais bien sûr que oui. Je suis la plus belle. Vous l'êtes. Oui. Vous savez, c'est ça. Hein je suis le meilleur, je suis ceci, cela. Ça aussi, quand vous avez ça, comme la Bible le dit, l'orgueil précède donc la chute. Vous vous aimez. Dieu ne vous a jamais dit que la personne pour laquelle vous vous aimez, c'est d'abord vous aimez vous. Vous, vous. Non. Il dit, tu aimeras l'éternel, ton Dieu de tout. Donc, euh... Donc ah, ça veut dire que moi ici, je m'efface. Quand on a trop d'amour pour soi, moi et moi et moi, et moi et eh bien, on a la semence du mal et en soi. Et on fait exactement les travaux que Satan veut que tu fasses. Vous doutez Non, non, pas d'entendre. <rire> non, parce que là, on sent... Je vais vous le montrer. Oui, c'est vrai. Vous doutez, mais non. En fait, vous servez Satan, mais vraiment en force. Hein? Je vous l'ai dit d'abord, je vais revenir là-dessus. Regardez très bien. Vous allez vous fâcher pour probablement aujourd'hui. Mais regardez très bien. Oui, parce que je sais que ça n'arrange pas. Aujourd'hui, à la nature dans laquelle nous sommes, L'accent est mis simplement chez les hommes sur la beauté. D'ailleurs, les hommes font tellement maintenant, et vous savez comment ils vont même assez couper les sourcils, même assez faire ça, ça, ça. Vous savez, vous-même. Allez dans les salons de gommage. Hein? Les hommes. Je ne parle pas des femmes. Ça allez dire, ah, non, non, non, non. Les hommes coiffure, les ceci, les cela, ainsi de suite. Effectivement, qu'est-ce qu'ils cherchent Déjà, c'est déjà la perfection. Et les démons, c'est ce que Satan fait. Oh, vous savez, il <rire> euh, y, y a que Dieu nous aide. Alors, aujourd'hui, vous pouvez bien regarder et voir effectivement aussi dans ce monde, la technologie, la science est arrivée tellement si loin. Et aujourd'hui, il n'y a pas des femmes qui sont, comme on dirait, moches. Hein? C'est l'expression que vous utilisez pour bien comprendre les choses. Qu'est-ce qu'on a fait Vous, sœurs, vous montez ici, ah, oh, les pasteurs, ces siestes-là, vous ne savez pas ce que le diable a préparé comme bagage pour vous. Aussi vrai que je vous dis, je sais, c'est la vérité ici, je vous dis la vérité. Il vous a maintenant envoyé dans les factories, on vous fait sortir des produits. Regardez, je vous l'ai dit, vous allez vous fâcher. Aujourd'hui, vous allez vous fâcher. Oh, il est, il est, non, il est mauvais. Il est malin. Il cherche pas tous les moyens. Vous savez, les autres là dans le monde, là, ils ne touchent pas. Parce qu'ils sont déjà à lui. Mais c'est vous. Sœur, frère, comment vous pouvez faire en sorte que vous rameniez le monde dans l'église Maintenant, vous me suivez, suivez-moi très bien je veux votre attention même si vous êtes fâché vraiment votre attention sur moi ici j'accepte que vous me détestiez et que vous puissiez, mais ne fût-ce qu'un petit peu de temps acceptez quand vous me donner quand même attention merci beaucoup comment pouvez-vous accepter de pouvoir ramener le monde ici prenons le maquillage ça va vous fâcher, vous. Je vous l'ai dit. Alors, j'ai dit, supportez encore un tout petit peu. Ces choses-là, ce sont des... Comment on appelle des stars Vous avez les stars Ce sont comment Quand on appelle stars, ah, c'est beau, stars, Mais ce sont, on appelle ça des stars, cest à c'est les étoiles. Donc, ce sont des êtres que vous adorez. Et des célébrités du cinéma. Ce sont eux... Auquel d'abord on a commencé à faire des de maquillages pour que les écrans se voient tellement bien dans les filmages. Vous s'entendez bien, vous pouvez vous fâcher, pas de problème. Pour que quand on, on les filme. Vous avez même les hommes politiques, on les maquille, non Voilà. Donc ça commençait par là. Alors une demoiselle est venue, on a d'abord. Maquillage, dit « toi, maintenant tu es belle, tu es bien, on va bien te filmer, tu sortiras bien. Ah Quand on avait ça, ces deux mots-là étaient d'abord à côté. Et maintenant, il est, ah, oh, je suis belle. Il est rentré. Quand vous inquiétez cela, écoutez-moi très bien, c'est 100% vrai. Ces mots, il est rentré. Donc, les maquillages. Alors maintenant, puisque la plupart des gens venaient avec beaucoup de trous, de ceci, cela, probablement, c'est ce qui est naturel. Alors on a fabriqué la, la grosse couche là. C'est comme, comme du ciment mais c'est normal, si vous voulez boucher des trous avec le plâtre et les ciment, vous boucherez très bien mais alors derrière, il y a quand même des trous hein. mais on l'a bouché bien demandez à Frère Rosario, il connaît bien comment boucher Plâtré. ça c'est plâtrer alors vous voyez, votre visage il devient avec une grosse couche comme ça et quand on vous voit, et vous pensez que oh, je suis très joli bon, pour le monde hein. mais quand vous entrez dans les choses qui concernent Dieu il dit Seigneur Jésus, est-ce qu'il ou elle parce qu'il y a aussi des hommes il ou elle mais c'est pas regarder le miroir avant de venir. Mais le miroir te trompe hein? parce que quand tu te ça, tu entres dans une dimension où les démons t'a déjà aveuglé les, les yeux là. En fait, tu te vois comme la star. Tu te projettes comme cette personne et c'est la vérité. Donc en fait, tu es là mais tu ne te vois pas toi. Mais tu vois, en fait, sans le vouloir, hein, mais cette, cette star-là est là-dedans. Alors, vous vous peinturerez tellement très bien. Et puis même aussi, j'ai compris aussi qu'il y a des ceux qui s'appellent des sœurs, je ne sais pas moi, des frères féminins, qui trouvent l'occasion de pouvoir donner des prétextes. Parce que si j'ai les lèvres, Imaginez que moi aussi, je vais acheter quand même de gloss, non Puisque j'élève, j'ai su j'élève Alléluia. Avec le glose <rire> J'ai dit, non, ma soeur, oh, mon frère. C'est simplement pour quand même parce que les lèvres sont jassés. Vous trouverez ça normal Vous direz, mais pasteur, qu'est-ce qu'il y a un problème hein Et puis même avec un petit rouge là. Parce que non, c'est du labello. Ben oui, mais il y a la bello et la Ne oui, oui, oui, oui, oui. vous fâchez pas parce que oh. vous le faites. Parce que, oh, les, oh, Moi, je dois vous dire. Satan est très rusé. Vous détruisez vous-même et vos propres enfants. Amen. Un papa ou une maman qui laisse son, sa fa fille faire des choses pareilles. Amen. Non, on doit prier pour eux. Amen. Madame de maison, monsieur, mais vrai, enfin, là, je vous appelez madame, frère de ça, c'est pas possible parce que vous, vous connaissez la vérité. Ne tombez pas dans Hébreu chapitre 6 Le diable, frère, il a Dieu, il sait que Dieu a donné un don. Il sait que Dieu, sait que Dieu va t'utiliser, mais il va te traquer. Il est malin. Son problème, il est dit d'ailleurs, je sais, frère, il dit, mais c'est pour détruire la flamme qui est là. Toi, tu ne te rends pas compte de la grâce que Dieu t'a donnée. La divinité, mais c'est vrai, frère. Et vous trouvez, non, ma fille se rappelle, mais non, vous en faites un, une prostituée, une fille de Satan, c'est vrai. Et ne plus Dieu, et toi tu loues pas Dieu, parce que non, parce que non, parce que là, tout ce que tu fais, c'est pour adorer Satan, et tu ne le sais pas, mais c'est comme cela, il le veut comme ça. Tout le monde sur la terre l'adore. Euh, et toi, ma soeur, et toi, mon frère, tu, tu es hypocrite, tu sers Satan. <rire> La Bible te dit que ton oui soit, oui. que ton nom soit. non soit. C'est qu'on est du malin, non oui. Bien sûr. Je vous permets de vous fâcher contre moi aujourd'hui. Mais c'est parce que, vous savez cela, il faut que Satan et ses œuvres, ses démons soient dévoilés. C'est pour ça que j'accepte. Vous pouvez vous fâcher contre moi et m'en vouloir aujourd'hui. Mais lui, avec ses démons, ils ne peuvent pas rester là. Non frère. Non, non, non. C est, c est... Frère et soeur, je suis là pour servir Dieu. Je suis là pour que le peuple de Dieu vive. Non, pas qu'il meure, mon frère. Non. C'est pour ça c'est important que vous compreniez, frère et soeur. Un démon et les diables, vous ne pouvez pas les servir. Ne leur donnez pas l'occasion. Vous êtes le fils de Dieu, le filles de Dieu, le peuple de Dieu, mon frère. Et ça. Soeur... Votre garde-robe doit changer. Quand vous vous mettez, vous, sœurs, comme des saucisses, Dieu vous donne... Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, pourquoi vous, vous vendre comme des chaînes sur la rue C'est ce que Satan en veut. Fait. Vous, vous ridiculisez, mon frère. Regardez toutes ces femmes ici qui ont un machin, un machin, un qui ne sais des... pas, moi, frère. Vous trouvez ça normal Mais s'ils si étaient vraiment des gens qui, qui avaient les yeux ouverts, ils ne mettraient pas ces histoires-là. Regardez même dans, dans les années euh, 50 ou l'année passée, regardez comment il était. Vous ne voulez quand même pas m'en vouloir aujourd'hui oh, parce que nous sommes évolués. Non, c'est la bassesse. Bien sûr. Toutes les églises sont en grande majorité polluées. Allez-y. Vous voyez pensez-vous que Dieu fait des erreurs je vous pose la question maintenant je veux que vous puissiez bien comprendre il faut être équilibré sœur vous pouvez utiliser des pommades et des ceci pour le corps Dieu ne vous a pas dit que nous maintenant il ne faut pas saisir que Dieu nous a dit de pouvoir quand même Utiliser des pommades pour qu'on prenne des pommades qui sont des pommades et des pommades. Pour prétendre, c'est comme si je vous donne l'exemple de la vélo. Oh, frère, on doit de la vélo et puis j'étais au magasin, j'ai acheté la bélo. Mais à l'intérieur, c'est du rouge à lèvres. Bien que c'est écrit la bélo, mais c'est du rouge à lèvres. Est-ce que vous comprenez Est-ce que les lèvres que vous avez là, Dieu s'est-il trompé De vous le donner dans les temps que vous l'avez Vous savez, c'est lui qui veut vous faire croire que Dieu s'est trompé. C'est qui Il a fait ça depuis, avec Ève, non Dieu a-t-il réellement dit Dieu sait ses coeurs? donc il vous a trompé. Donc vous aussi. Mais la beauté que vous avez, vraiment, quand Dieu vous a donné cela, est-ce que Dieu s'est trompé de se donner ces vertus Tu veux qu'on change ton visage ne sais pas à bon, moi, hein? mais il y en a de ceux qui changent de visage. Et vous savez comment à qui il ressemble maintenant À des démons, vraiment. Que Dieu te bénisse. Vous connaissez Magaël jackson Il croyait qu'il était beau, il a même blanchi, il a même fait ce bazar. Mais il est devenu comme un démon. Et à la fin de sa vie, même son nez tombé. Il était beau comme il était les gens l'appréciaient comme il était, puisque Dieu voulait qu'il soit comme cela. Mais toujours pas content de ce que Dieu a fait de vous. Je sais pas, vous allez m'en vouloir aujourd'hui, je suis d'accord. Toujours pas content. Oui, je sais, je sais, je oui, sais, je sais, dans le cas, vous allez m'en vouloir. Aujourd'hui, je parle bien du maquillage. Tout ce que vous mettez comme maquillage, sont contraire, c'est une adoration vers Satan. Si vous ne le saviez pas, sachez-le aujourd'hui. Parce que ça n'a jamais, quand Dieu a créé, Ève l'a dit voici les crayons, voici les rouges à lèvres, et gomme-toi bien. Non, ça semble un peu ridicule, mais c'est la vérité. Mais toutes les filles que Dieu a eu à pouvoir avoir à sa main, pour nous rester, pour nous cela, jamais Dieu leur a donné les rouges à lèvres. Leur a donné les... mettez, mettez vos maquillages, mettez vos goudrons, vous, tout ça. Non. Vous avez des problèmes de la peau, ça peut arriver, bien sûr. Mais vous savez que Dieu guérit. Amen. Alléluia, c'est la vérité. Amen, amen. amen. Vous avez des problèmes de chevelure. Oh. Oh. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Elles sont ici, elles sont venues une fois dans mon bureau. Elles sont là. Vous, vous êtes là, non? Vous êtes là, non Oui. dit, nous avons quand même le problème avec nos cheveux. On avait mais pris pour nous. Est-ce que les cheveux n'ont pas poussé Alléluia. Amen. Amen. Vous avez entendu lui maintenant. Et ne peut pas mentir. Il finalement, papa. Amen. Donc, les cheveux ont poussé. Amen. Pourquoi, frère, ma soeur, vous limitez Dieu ce que Satan veut, c'est que vous ne puissiez pas avoir la foi en Dieu. Si toi, tu as la foi que Dieu est capable de me guérir, n'est-ce pas vrai? Et pourquoi ne peux-tu pas avoir la foi que Dieu peut faire pousser mes cheveux? Que Dieu peut m'enlever tous les boutons là? Tout ça n'est que la foi. Il est écrit. Si ta foi est comme un grain de célébrer, tu diras même aux boutons. Bien sûr, non, non, non, Mouton non. enlève-toi La nuit je dors, demain je ne vais pas avoir de bouton. Alléluia Mouton va partir Parce que la montagne c'est un peu plus grand Mais demande nos moutons Que Dieu te bénisse Donc si ma foi peut déplacer les montagnes, Et puis donc enlever mes boutons utilisons la parole de Dieu. Croyons en lui. Il a la puissance de te changer, de te transformer, de t'embellir, mon soeur, à moi. Tu n'as pas besoin de Satan, non Tu as besoin de ton Dieu à toi. Puisqu'il t'aime. Il t'aime. Et il, il t'aime aussi. Toi tu l'aimes. mais puisqu'il m'aime. Alléluia. Frère. Demande ce que tu veux. Et cela te sera accordé. Dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines. Ne jamais Dieu. Seigneur, je vois que mon ventre, il est trop gros. Non, Seigneur, quand mon ventre, il va le faire. Tu, tu as tout, ma soeur. Tu as tout, mon frère. Nous avons tout en Lui. Oui. La parole est puissante. est transforme mon frère et ma soeur. Elle change la nature des hommes. Alors arrêtons de glorifier Satan. Nous, nous sommes un peuple de Dieu. Un peuple mis à part. Nous avons tout, mon frère. Ce que Satan donne à ses affaires, c'est n'est que l'imagination, il n'y a rien de vrai. Mais ce que Dieu te donne, toi, c'est la réelle, la chose vraie qui te donne. Alors, parce que Satan ne peut pas crier. Le saviez-vous quand on voit ces fils, donc, ces fils du malin qui sont donc des magiciens, tout ça, dans ces démons-là, un jour nous pourrons rentrer dans la démonologie. Pour oh, que vous puissiez voir, oui, bien sûr que oui, que Dieu nous aide. Oh, oui, monsieur, oui, madame. Nous avons un Dieu qui est tellement puissant. Ah, il, il, est, il, il a une nature merveilleuse. C'est Dieu-là, c'est le vôtre. Mon frère et ma soeur, vous n'avez pas besoin d'aller mendier quelque part quelque chose. Quoi Qu'est-ce que vous voulez aller chercher Qu'est-ce que vous voulez aller voir Qu'est-ce qu'on peut te donner Qu'est-ce que l'extérieur peut te donner Parce que tout ce que nous avons vient de Dieu. Amen. Amen. Amen. Satan ne peut rien crier. Il ne peut même pas crier. Bien sûr que non. Parce que <rire> c'est lui qui a la puissance de pouvoir crier. C'est Dieu. Parce que la création ne vient que par la parole de Dieu. Il est le seul. Alors, réfléchis un tout petit peu. C'est lui qui peut crier, changer la nature des choses, même la peau de Léopard il a dit cest à que même des tâches, des tâches. Il change. Qui peut vraiment vous embellir, même étant vieil, même étant un vieux, qui peut vous rajeunir. C'est bien lui. Alors, et c'est Dieu-là qui a cette puissance, et votre Dieu. Il est ton Dieu à toi. Non seulement il est ton Dieu, mais il est tombé. Est-ce qu'il peut vraiment... Est-ce que la chose peut lui être compliquée, difficile Qu'est-ce qui peut lui être vraiment difficile Et d'ailleurs, J'aime beaucoup, et c'est merveilleux de rester là-dessus pour que nous puissions comprendre, mais le temps le vite aussi. Mais regardez, qu'est-ce qu'il nous a dit, lui, les Seigneur je crois que. Regardez d'abord je qu'on Le Philippien, on peut te trouver. Voilà, On va avoir Philippiens, surtout là-dedans. Voilà. Je suis une cabre ici, papa. Regardez. Regardez. Philippiens, chapitre 4. Vous y êtes Amen. Nous lisons le verset 4. Il nous dit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il dit encore j'ai. Vous avez, j'aime bien quand vous lisez aussi. Comme ça, vous êtes l'assurance que c'est la Bible. Il dit, je le répète. Pour ne pas que tu oublies. Je le répète, réjouissez-vous. C'est-à-dire que le matin, tu te lèves, tu te réjouis. Que ça soit à midi, tu te réjouis. Que ça soit le soir, que tu te réjouis. À minuit, tu te réjouis. À trois heures du matin, tu te réjouis. On dit mais madame, pourquoi tu te réjouis? Mais tu es malade. Non, je me réjouis parce que j'ai un Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez bien. Il dit, je le répète. Il dit, écoutez bien, écoutez bien, hein? que votre douceur soit connue de tout. Pas votre méchanceté. Non, non, non, non, non, non, non. Pas moi, je n'ai pas en ce moment. votre, toujours. Celle-là ou celui-là, il est toujours... Blablabla, blablabla. La langue, a Il ne faut pas vous approcher. Parce que c'est toujours, quand tu t'approches, tu sors là avec le cœur meurtri. Ça, ça ne peut pas être un témoignage d'un fils de Dieu. D'une fille de Dieu. Vous me permettez Amen. La Bible dit que vos paroles soient toujours assaisonnées de quoi vous savez pour quelle raison hein? Que Dieu te bénisse. Donc, quand vous mangez du sel, ça vous donne la soif. C'est-à-dire que quand il vous a entendu, il a la soif d'agir comme vous et de voir comme vous voyez et de marcher comme vous marchez. Et de votre bouche, ne soit pas des critiques. Parce que les critiques ne donnent pas soif. Les critiques donnent des larmes. Mm -hmm. Donc si vous aimez que les gens parlent du bien de vous, c'est simple. Parlez aussi du bien d'eux. Peu importe si Moutombo a mal dit de toi. toi parle du bien de Moutombo. Parce que quand Moutombo entendra que la personne pour qui j'ai parlé du mal et qu'il a parlé du mal à quelqu'un, il va tomber par terre, il va pleurer. Je vous ai dit quoi l'autre fois L'amour a une puissance. Sûr et certain. C'est nécessaire dans notre vie de pouvoir voir la chose qui est juste. Que votre douceur soit connue de tous. Quand vous êtes doux, on a toujours envie de pouvoir s'asseoir avec vous. Et surtout quand votre langue... Hein? Vous connaissez euh, Psaume chapitre 1 Or l'homme qui ne s'assied pas en compagnie mais qui trouve son plaisir c'est, et qui fait quoi qu'il a médita, il est comme hein, un arbre plante, hein, qui donne son fruit et tout ce qu'il fait, gloire à Dieu. Que ça, ça soit là dans ton, dans ton cœur, ton esprit, tu dis non je ne peux pas être comme les méchants. Parce que l'homme qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur, il ne se laisse pas souiller parce que euh, qui ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui avale, mais ce qui sort de la bouche de l'autre. Vous vous asseyez à côté de quelqu'un qui, qui a déjà une semence mauvaise, un esprit mauvais. Et quand il va parler, il va te communiquer effectivement que tu ouvres ton cœur pour que ces démons-là puissent entrer. Les démons ne sont simplement que les portes pour entrer. comme quand tu as entendu, donc il a dit, donc c'est de moi, commencé commençait par les premiers. Vous suivez Je vous ai dit, suivez-moi s'il vous plaît. C'est dit, oh tu sais, et puis ces deux mots, il a dit, ah, les deux viennent. Toi aussi, tu dis, tu as entendu Ah, tu veux le communiquer à quelqu'un d'autre. Et puis celui qui est à côté de toi, c'est quoi que tu as dit Ah, mais c'est vraiment, c'est Simon c'est qui Donc, ça entre à l'autre, non Et puis l'autre, quand il va aussi trouver un autre, tu as entendu Qu'est-ce qu'il y a Et puis les démontres. Et ainsi de suite, effectivement, vous avez pollué tout le monde. Alors toi, sois comme ça. Tu sais Ah non, non, je ne sais rien. Tu ne veux pas savoir Non. Je ne veux rien savoir si ce n'est qu'on chante un cantique. Ah, en dehors de ça. Mais tu ne veux vraiment pas savoir, mais ça fait bruit. Que ça fasse du bruit, moi je vais la payer. Mon frère et ma soeur, vous éviterez beaucoup de choses. Apporte-moi. Et puis, il faut arrêter aussi. Un petit peu. Message sur Internet, je ne sais pas moi aussi. WhatsApp aussi, Facebook. Frère et soeur. Vous vous imaginez que les gens vont vous lire même dans les endroits que vous ne savez même pas. Et puis quelle image ils vont avoir de vous. Cette personne-là, oh, oh oh, vous l'avez, vous l'avez chiffre dans votre. Dans votre église. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il est, qui est, qu est la personne. Et pourquoi Mais il faut lire ce qu'il nous a. Ou ce qu'il ce qui qui transforme, comme vous vous mettez dans. Mais on voit ce que vous avez dans votre cœur. J'ai dit que vous allez me détester aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais c'est important, moi. Que vous écoutiez cela. Je vais vous dire quelque chose pour que vous compreniez. Ce n'est pas contre vous que j'ai. C'est contre les démons en fait. Vous n'avez pas compris en fait. C'est pour ça, j'ai dit, vous pouvez me fâcher contre moi. Mais je vous dis, mais c'est pas contre vous que j'ai. La parole ne sera jamais contre vous. Mais contre les esprits méchants, contre les démons qui vous influencent. Alors que vous ne le savez pas, la Bible veut vous montrer. Il dit, ne servez pas Satan. Parce que vous venez ici, vous chantez, mais vous n'êtes pas dans la condition. Vous êtes dans la condition de dire que Chatan se réjouit parce que vous l'honorez. Mais vous revenez. Amen. Revenez. Chassez les démons. C'est pour ça, depuis tout temps, dit Mais les frères et sœurs ne collaborez pas avec des démons. Amen. Mais Comment un démon peut venir enlever la parole qui était été en toi C'est -ce que tu collabores. Oui, c'est vrai. Maintenant, vous comprenez Amen. Retournons à Philippiens. Ah, pardon. Philippiens, pardon. Philippiens. Il dit donc que. Verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous. » De tous les hommes, pardon, dit. « Le Seigneur est comment ?» Et ça, la Bible ne ment pas. Hein? Et puis, il continue, il dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Même pas des boutons, même pas des trous. Vous comprenez C'est la vérité, il faut que vous compreniez que Satan, il veut que nous puissions limiter Dieu. Il a dit, « S'il m'a dit qu'il n'est inquiète de rien, même si mon ventre, il est comme ça. »« Je ne m'inquiète pas, Seigneur. »« Tu es capable de pouvoir faire. » Est-ce que vous comprenez Amen. Ne sois pas, oh, Seigneur, comment Je mets... Si tu mets, tu ne vas pas respirer. Toi, dis Seigneur, il est là, mais je ne m'inquiète de rien. Amen. Tu vas m'aider, tout ça, ça va se faire. Gloire à toi. Alléluia. Il est capable, frère. ne limitez pas. Il est capable. Oh. C'est vrai, non Amen. Il est, il est. Il est, est capable. Il, il est capable. Vous chantez des choses et vous ne vous voulez pas. Il est capable pour que les boutons s'en aillent. Il est capable pour que mon ventre entre. Bah, même s'il ne rentre pas, il est toujours beau. Il n'y a pas de problème. Il est beau, oui. C'est pas un problème. Oh. La pâche, pas de problème. Mmh, petit grand, pas de problème. Allez, ne vous inquiétez. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà amen, amen. Voilà, voilà un peu, Ça ne pousse pas on me dire, oh, fais, tirage de, Depuis quand toi tu as appris, ou tu sais que quand on te rallonge la, la, la là, que ça va rallonger tes cheveux Je ne sais pas. Je ne sais, sais Je, je, je me pose Par contre, je sais que quand on tire trop, il y a des petits boutons qui poussent ici. Et puis après, à la fin, c'est quoi Ce sont des cheveux qui se cassent. Bah, vous permettez Vous allez me détester, je suis d'accord. Vous savez que les cheveux vivent. Et alors, écoutez bien. La Bible nous dit que les cheveux de vos têtes sont comptés. Si Dieu le compte, il peut aussi les rallonger quand même. Il va le compter comme ça et puis nous, parce qu'il faut savoir, que Seigneur, tu les as comptés. Mais regarde son état qu'il y a. Mais quand vous, vous, allez prendre les chapeaux. Vous mettez non, écoutez bien, vous mettez tout ça les chapeaux. Oh, Qu'est-ce qui va se passer Mais évidemment, sa vie, mais ça peut pas vivre. Oh, mais les chapeaux, c'est plus simple. Mais c'est plus simple, frère. Oh, que Dieu nous aide. Bon. Vous allez me détester, je l'ai dit. Je sais que je dois supporter cela. Mais c'est pour votre bien. Amen. Pourquoi mon frère Non, parce que les serres. parce que les frères ne doivent pas avoir les cheveux longs, notre compris. Pourquoi, ma soeur, tu ne peux pas mettre ton Dieu là à l'épreuve Seigneur, comment moi je saurais que je pourrais aller en enlèvement? Si déjà maintenant je n'ai même pas la foi ou je ne vois même pas ce que là, là, là, que tu n'agis pas pour ceci, comment ça va être ce jour-là? Parce que je veux aussi de ta part Seigneur que tu me prouves dans ta parole que tu l'as fait, tu l'as dit. Comme ça je sais aussi rassuré que mon Dieu à moi, il me donne. Je ne doute pas mais je crois. Peu importe, même les temps, je crois toujours. Il va le faire faut prendre Dieu, on ne va pas trouver des excuses à ah, ah, ceci et cela. Non, toi tu as dit que mon Dieu est vivant. Tu l'as dit, il est vivant. Eh bien s'il est vivant, il a montré qu'il est vivant. Dieu n'a pas dit, il est Non, Dieu a dit, Demandé. il a dit bien, hein? écoutez bien, hein? il dit, il dit bien. Hein? Mais en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. C'est pour ça que les genoux sont revenus au service. Là. Même s'il n'y a personne, je viens là. Je me mets à genoux et dis, Seigneur mon Dieu, voici donc mon problème. Il est celui-ci, celui-ci, celui-là. Je ne vais pas suivre effectivement ce que les médias, le monde, parce que regardez, si on n'avait jamais, jamais montré effectivement l'utilisation des mèches. Vous, vous auriez pu utiliser les mèches non, c'est parce que les diables ont trouvé le moyen. Vous me regardez, vous me détestez, il n'y a pas de problème. Mais quand même, soyez quand même vous-même, rentrez un peu en vous-même. Si on n'avait jamais fabriqué des mèches, qu'allez-vous faire <rire> Il est, il est, il est, il est capable. La Bible, c'est quand même lui qui a écrit. Amen. Il nous a dit, la chevelure a été donnée comme voile pour une femme, pas pour l'homme. Alors toi, tu es, qui, es une femme, non Alors pourquoi tu ne te mets pas du Seigneur, c'est écrit là. Amen. Moi, je reste là, Sur ta parole à toi. Alors donne-moi le voile. Parce que tu ne veux pas qu'une femme ne soit pas qu'une une voile femme, soit voilée. Je veux le voile là. Qui ne demande pas autre chose, je le vois là. Il va te donner. Lève-nous, nous allons prier. Le temps. Tendre Père est précieux, sauveur. Nous nous tenons devant ton trône de grâce et de miséricorde. Est combien ce merveilleux de pouvoir réellement être à toi et te servir encore, mon sauveur. Oh, les jours sont des jours tellement difficiles, Père Saint-Dieu. Mais tu as dit que tu veux avoir un une épouse irrépréhensible, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mon roi. Mais c'est ton épouse à toi. Qui te sert, mon roi? avec tout ce qu'elle est. Et la Bible dit qu'il lui a été donné de, de se revêtir d'un lin éclatant pur. Seigneur, il ne peut pas se revêtir d'autre chose, mon béni, aimé Père Saint-Dieu. Tu lui as donné cela, et devra se revêtir, Père Dieu, d'un lin éclatant pur. Ce sont les œuvres justes de ça. C'est ce à cela que nous voulons tendre, Seigneur Jésus. Si tu... C'est vrai, tu l'as dit, la Odyssée, Seigneur Jésus, que tu t'es tenu à l'extérieur. Les les églises ne peuvent pas supporter ta parole, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Ça, ils peuvent supporter d'autres choses, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Oui, mais quand ta parole à toi est prêchée véritablement, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, Seigneur, ils ne peuvent pas tu voter, mon bénémoine, dieu C'est pour ça que dans la Odyssée, ils ne veulent pas de toi. Jésus-Christ, mon roi, nous nous te désirons, mon sauveur. Viens, prends le contrôle, mon bénémoine Seigneur et sauveur. Oh Dieu, nous voulons vraiment faire la différence. Oh entre ce qui est froid ce qui est chaud, mais pas du sang. Nous voulons vivre avec toi, mon Nous voulons pas être tièdes, mon roi. Oh Jésus, mon roi. Renouvelle ton Père, mon pas du Dieu. amen. nous Tu as dit ma sainteté à l'éternel. Et c'est pour ça que nous revenons à toi, Père. Louange et honneur à toi. Oui, mon sauveur. Sois béni. Sois glorifié. Sois exalté, mon sauveur. C'est toi que nous désirons, mon sauveur. C'est toi que nous aimons. Nous voulons t'honorer en toutes choses, mon béni, aimé Seigneur, mon sauveur voulant t'exalter dans toutes choses, mon sauveur, Nous voulons pas que les démons ou Satan puissent avoir gloire quelque part, mais que toi tu sois glorifié, Seigneur Jésus. Dans notre vie, mon bénévole Père saint Dieu. Et c'est pour ça que nous avons dit mais sanctifie-le par ta vérité, ta parole et la vérité, mon sauveur. Parce que tu veux que nous soyons saints, saints, saints. Je te loue, je te glorifie. De tout mon corps, de toute mon âme, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Oh, comme cet homme pouvait l'exprimer par ton Dieu. Oh Dieu, si les océans étaient pleins d'encre, mon béni Père Saint-Dieu. Oh Dieu, mon et chaque chaque ce qui tige, mon bénémoine, soit comme un, un stylo, comme une plume, mon béni Père Saint-Dieu. Et chaque homme, un, un écrivain, Seigneur. Les océans. Et chaque arbre, on dit chaque tige comme étant une plume. Et les océans étant plein d'encre, mon roi, d'écrire. Ton amour à toi, me mes patibissants. Louange à toi, sécheré les océans, mon roi. Que ton nom soit béni. Ah, oh, tu es le plus beau parmi le milieu, Seigneur Jésus. Je te remercie sanctifie mes frères, sanctifie mes sœurs, mon roi c'est ton peuple à toi Père il n'appartient qu'à toi mon bien-aimé Seigneur recevoir. il ne peut vivre que pour toi nos enfants, nos petits-enfants Père Dieu, ils sont à toi consacrés à toi mon bien-aimé Père Saint-Dieu gloire à Jésus christ mon roi pour te servir toi et pas servir le monde mon bien-aimé Père Saint-Dieu mais toi seul reçois donc la gloire ça c'est ce que nous t'offrons Seigneur comme Josué a pu le dire, moi et ma maison, nous servirons Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à Jésus, mon roi. Merci. C'est à cela que nous voulons tout nettoyer, Père Saint-Dieu. Les nôtres, les tenir devant toi avec joie, mon Seigneur. Merci pour ces instants ces moments, Père. Garde ton peuple. Garde ceux qui sont à toi. Oui. Je te loue, je te glorifie, je t'exalterai toute ma vie entière Pour ta bonté et ton amour, mon sauveur, de mes personnes, Dieu Je marcherai pour toi, mon sauveur Je louerai ton nom Et j'achanterai ta gloire à toi, mon sauveur Merci Merci, Père Merci, sauveur Glorifie ton nom et... Merci, merci Père. Oh Jésus, je te remercie pour ce jour, mon soir. Merci Père Saint-Dieu que ton peuple soit délivré par Dieu de tout esprit. Mauvais Père Saint-Dieu, mais qu'il soit un peuple là consacré à toi, et vivant pour toi. Et Merci, merci, Sauveur. Merci, merci, Sauveur. Il connaît nos besoins du lendemain. Ah. Mais quand Je sais